à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo gym douce. C'est parti, je vous propose de vous positionner debout sur vos deux pieds. La largeur des hanches, descendez bien vos épaules. On va commencer par prendre une grande inspiration et lâcher sur une expiration. On essaye de penser à déverrouiller les genoux. Rentrez bien le ventre sur l'expiration, essayez vraiment de vous grandir. Et puis relâchez. Allez, on y va. Grande inspiration, c'est parti Et relâche. Encore une deuxième. Et lâchez. Avec les bras qui montent, inspire. Et on côté. Encore une fois. Et Bien, on enchaîne avec trois rotations, tête dans un sens, suivi de trois dans l'autre. Essayez de garder les épaules basses et n'embarquez donc pas les épaules dans votre mouvement tête. C'est parti. Entrez le ventre et tirez la taille. Et le troisième. Et de l'autre côté. Bien. On va enchaîner avec des petites rotations l'épaule. Quatre dans un sens et quatre dans l'autre. Okay. Petit étirement côté avec un bras qui monte, avec une main flex. Essayez de projeter l'autre bras loin vers le sol et ramener le bras. Même chose de l'autre côté, main flex, étire, projette le bras, rentrez bien le ventre et repart. Encore une fois de l'autre côté, expire, étire bien la nuque, la tête dans le prolongement de la courbure du dos et une dernière de l'autre côté. Bien la suite, ça donne ici. Je vous montre une fois. Grand cercle. Ouvre, reste bras ouverts et fléchis les jambes. Repart dans l'autre sens, étire et reviens fléchi. Les mains déposées sur les épaules. Et dans le sens, réouvrez. Avec moi, on repart d'ici, Bras. Et referme les bras. Réallonge. Taille. Et fléchissez les genoux au-dessus de vos orteils. Et repars. Allonge, ventre, le ventre. Flexion, jambes. Ouvrez les bras, descendez vos épaules. Repars. Regarde le plafond. Essayez d'ouvrir de plus en plus la cage thoracique. Encore. Ouvre. Inspire. Et tire. Rentre le ventre. Et inspire. Rentre le ventre. Et une dernière fois. Allonge repousse le sol, jambes tendues, et inspire. Super. On passe maintenant dans le plan sagittal. Ça donne grand cercle vers l'arrière, et lorsque les bras reviennent vers l'avant, vous essayez de placer le bassin en rétroversion, de façon à étirer le bas du dos, Rentrez bien le ventre, donc on travaille aussi sur les abdominaux, ici, et je vais fléchir donc les jambes en même temps. La tête doit se positionner dans le prolongement du dos. Vous repoussez le sol, jambes tendues. On réouvre la cage thoracique, on repasse par le haut, Et on vient retrouver une flexion jambes avec une projection bras tendu très dynamique, une petite inclinaison du dos très droit, la tête toujours dans le prolongement du dos. Et on repart un peu plus dynamique. Expire et l'inspire. Repousse le sol, expiration et repart. Et encore. Et une dernière fois, repart, repousse et revient. Bien. Encore un petit échauffement dynamique. Ici, je vous montre avec un étirement diagonal, jambe fléchie dans une petite fente avec toujours le genou bien orienté au-dessus de vos orteils. Ici, si je vais venir attraper, toucher le genou et réallonger. Rentrer le ventre, étirer la colonne vertébrale, étirer bien sûr la jambe derrière. Et ça fera donc... Inspire. Expire un. Expire 2, et inspire. On y va ensemble. Préparez-vous aussi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ça se chauffe un peu dans le quadriceps. Même chose de l'autre côté. On se positionne, jambes légèrement fléchies, genoux au-dessus des orteils. Grandissez-vous, étirez les bras sans. Bien sûr. Onarque avec les épaules. On est parti. Et 1 2 3 4 5 6 7 8 Soufflez. Un petit peu plus compliqué, on va faire une série de 8 de chaque côté. On va essayer de rester en équilibre lorsque l'on Déplie la jambe. On essaye. Allez, courage. On se positionne au départ. On fait bien le ventre. Et 1, 2, 3, 4. Restez sur jambe fléchie devant. 5, 6, 7, 8. Bien, de l'autre côté. Placez-vous. Prenez le temps de bien étirer le dos, les bras. Et c'est parti les genoux 1 2 3 4 5 6 7 8 et repos ok lâchez bien un petit peu de cardio il me donne bien. je vous montre la suite profitez en pour reprendre votre souffle j'enroule la colonne vertébrale ici je vais chercher à allonger une jambe après l'autre en conservant bien les deux talons dans le sol. Essayez toujours de chercher à rapprocher la tête du sol. Donc on fait des petits allers-retours, flexion d'un côté et de l'autre. Puis nous irons marcher en gainage. Ici, on fera juste deux genoux, l'un après l'autre, qui reviennent devant. Je remarche avec mes mains et je vais trouver un bel étire. Et je recommence. On, est, on y va ensemble Donc Vous pouvez bien sûr rester face à moi. mais Moi, je me tourne de profil pour que vous voyez bien ce qui se passe. On est parti. On enroule tête. Les jambes se fléchissent. Abandonnez bien les bras. Fléchissez autant qu'il faudra pour trouver un contact de main-sol. Et on essaye à partir de là déjà de, déj de chercher à étirer le dos. Expiration, une jambe se tend, l'autre reste fléchie. Et on change, on alterne, gauche et droite. Gardez vos deux genoux dans le sol. Poursuivez l'allongement du dos. Et encore, change. Change. Encore. Fléchissez, expirez. Allez, encore quatre fois. Une, 2 3 4 On essaie d'allonger les deux puis fléchissez les deux marchez avec vos mains. Allez chercher un bel allongement. Ça implique la taille, la nuque. On bien les deux talons loin derrière. On essaie de projeter le tibia à fleur de sol, le genou vers le poignet. On repose l'autre jambe ne lâchez rien au niveau du bassin. Redéposez votre pied. Marchez, marchez, marchez. Et ouvrez. Allez, on refait encore deux fois ce gainage. Directement marche. Tac, tac, tac. Largeur des épaules au niveau de la dépose de vos mains. Grandissez-vous. Rentrez bien le ventre le plus près possible de la colonne. Et genoux. Projetez devant. Rien le bouge dans le dos. L'autre. Respirez bien. Écartez les mains. Déposez bien vos deux talons. Déroulez. Inspirez. Dernière. Enroulez. Marchez. Et installez-vous. Rentrez bien le ventre. Serrez légèrement les fessiers. Genoux. Genoux. repose. Et redéploie. Bien, super. Allez, on va aller au sol. Et on va récupérer un petit peu de souffle. pour enchaîner sur un travail du dos. Alors, je vous propose de vous mettre donc sur vos deux ischions. si bien installé, Les jambes légèrement plus écartées la largeur de vos hanches, ou plutôt la largeur de vos épaules. Ici, nous allons déposer les mains derrière la nuque. Ouvrez bien vos coudes, ouvrez bien la poitrine et les épaules. L'objectif est ici de travailler sur la position arche avec donc la projection du sternum. On étire le haut du dos et on revient se positionner dans le plan vertical dans un bel étirement. Et on vient ici après s'enrouler au-dessus d'une forme qui pourrait être un ballon. Donc on ne cherche pas à descendre là les côtes sur les cuisses, mais plutôt à envelopper au-dessus dans une recherche d'étirement du dos. Les épines des vertèbres, elles se projettent vers l'arrière. On y va ensemble. Alors au niveau de la respiration, ça donne. Inspirer. Rien ne se passe. Expiration. Rentrez le ventre, allongez la taille, commencez à projeter le sternum et finissez par une grande inspiration par le nez pour ouvrir encore davantage et reviens sur l'expire, grandissez et lâchez sur l'inspire, repos et expire, entraîne tout de suite pendant cet expire l'étirement. Pour les coudes restent hauts, la tête se projette le plus loin possible devant, et ne laissez pas les côtes se rapprocher de vos cuisses. Au contraire, créez un espace entre les cuisses, les côtes, et reprend une ouverture verticale. Encore une fois, de l'autre côté, l'ouverture d'un plafond, expire entre le ventre, étirez, inspire à la fin. Projette les coudes vers l'arrière et reviens. Inspirez. Rentrez le ventre. Projetez l'ombril vers la colonne vertébrale. Projetez les côtes en arrière. Créez ce gros vide. Enroulez la colonne au-dessus de ce vide. Et redépendez. Bien, réouvrez bien ici les coudes, petite torsion avec le coude qui est situé derrière qui essaye d'aller le plus loin possible. Ne refermez pas, referme pas pour autant l'autre. Et reviens. Grandissez-vous. Inspire, expiration pendant la rotation. Restez très haut au niveau du dos, repoussé par les ischions. Inspirez, encore une fois, de chaque côté. Reviens, inspire. Et. Et reviens. Lâchez les bras vers le plafond. Cette fois-ci, étirez la colonne vertébrale inclinez le dos vers l'avant. Essayez de projeter les côtes sur les cuisses, déposez vos mains sur vos orteils, lâchez bien les épaules, et projetez à nouveau la tête, le plus loin possible. On attrape les orteils, et là, un nouveau ouvrir Positionnez le dos en arrière, tout en amenant les pieds flex, donc le dos s'étire, mais dans une courbure, avec toujours... Les épines dorsales qui essaient de sortir les t-shirts. À l'inverse ici, l'étirement démarre des lombaires, se poursuit dans les dorsales, les cervicales, les épaules restent très basses. Et je viens projeter le plus possible les côtes sur mes cuisses. Je peux laisser glisser ou marcher avec les talons si le sol ne glisse pas pour aller chercher un étirement supplémentaire dans la chaîne postérieure. Attrapez vos talons si vous pouvez. Et à nouveau, cherchez un étirement d'eau. Servez-vous vraiment cette accroche hein, Vous travaillez les bras en même temps, l'accroche des mains. Et expirez dans une nouvelle diagonale, plus ou moins basse, et peut-être même, pour certains, beaucoup plus haut, peu importe. Faites bien ce que vous pouvez. Et puis, le bras va poursuivre Merci. vers le haut, les deux maintenant. Revenez avec les deux bras dans le plan horizontal, allongé et on enchaîne avec un exercice ici de gainage, de travail des triceps. Vous allez positionner vos mains comme ceci, donc les doigts dirigés vers vos pieds. Vous déposez les mains pas trop loin de vos fesses, à une main à peu près. L'objectif est ici, je vous montre, d'aller d'abord rouler sur les talons, allongés aux orteils pour repousser le sol ici, ouvrir vraiment les hanches le bassin vers le plafond, ouvrir les épaules, projeter la tête ici dans le prolongement du corps. Et tranquillement, sur l'inspire, je viens rouler à nouveau sur mes talons et me positionner face au sol pour en repartir sur un repoussé talon. On y va ensemble. Allez, on essaye de le faire huit fois. Et sur l'expire. Donc, inspire au départ, pardon. Expiration. Roulez sur le talon, projeté. Bras tendu. Fin d'expiration. Je relâche. inspire. À peine arrivé, fin d'inspire. Je repousse sur l'expire. Le nombril est projeté vers la colonne vertébrale. Repoussez les oreilles le plus loin possible de vos épaules. Inspire. Relâche. Et 3. Relâche. 4. Relâche. Allez, 5. Projetez bien les hanches, relâche, six, relâche, Allez, encore deux, sept, relâche, et le petit dernier, huit, et relâchez, bien. Que vous n'avez pas eu trop mal au poignet, on n'a pas l'habitude de les solliciter comme ça, on peut faire des petits cercles ici. Bien, on enchaîne avec une petite série, des petites séries concernant la sangle abdominale. Et bien que, on va commencer d'ailleurs par les, les abdominaux très hauts, donc je vous montre première série, donc qui va ici. Demander un petit effort, une petite contraction au niveau du grand droit de l'abdomen dans sa partie haute. On va venir positionner à nouveau les mains derrière la tête. Et ici, je vais sortir tête-épaule. Je vais étirer les bras sur l'expiration, projeter ici. En même temps que je projette les bras vers l'avant, dans un plan horizontal, je rentre le ventre, je repousse vraiment le ventre vers le sol et je reviens sur l'inspire. Ici, et à nouveau, expire. Deux, et reviens. Périnée contractée, bien sûr, en tout premier. Inspire. Donc là, il s'agit de sortir du sol la tête, les épaules, les omoplates. 4. Courage, 6. Bientôt fini, il en reste deux. Le septième. Ne ramenez pas trop le menton vers le sternum. Et Étirez bien la nuque. Le dernier. Et repos. Bien, on enchaîne avec la sangle abdominale, le transverse, la partie basse des abdominaux. Ici, donc le transverse qui ceinture vers l'abdomen. En allant chercher un demi pont. donc ici position neutre du bassin, on laisse la courbure naturelle du dos. Puis sur l'expiration, on vient en un contracter le périnée. En deux, on vient déposer cette fois-ci les lombaires dans le sol. Enroulez le bassin, passer en rétroversion et projetez-le, mais pas trop. On, a, on ne va pas décoller du tout les côtes cette fois-ci. Et on vient redéposer le dos en essayant vraiment de le faire le plus précisément possible, de la cinquième lombaire jusqu'à la première. Donc, les cinq lombaires viennent ici quitter le sol, donc ce n'est pas très haut. Ça, vraiment, ça vient engager le muscle profond donc du transverse. On y va, je vous propose de déposer vos bras de part et d'autre du corps, inspirez, expirez, périnée, inspirez, ne bougez plus, expirez, Redescendez lentement, déposez le bas du dos jusqu'au sacrum et retrouvez une position naturelle du dos. Et à nouveau. Inspire. Expire, redescend. Encore deux fois. Et contraction périnée, dos. Inspirez dans l'immobilité, expirez et étirez. Allez déposer le sacrum le plus loin possible. Et dernier, Remontrez bien le ventre, enroulez le bassin. Essayez le plus possible de ramener ces pubis vers l'eau et vers l'avant. Et quand vous redescendez, essayez d'étirer en même temps pour redéposer les Bien. On reste ici, juste avec les deux genoux qui viennent sur la poitrine l'un après l'autre. Attrapez-les, petite pression avec l'aide des mains. Projetez votre talon droit, puis le euh, talon gauche pour essayer d'étirer. Toute la chaîne postérieure, on essaye d'allonger le plus possible les jambes. Essayez bien sûr toujours de projeter les orteils vers le visage. Soufflez bien ici. Et gardez les tibias le plus possible dans le plan vertical, mais ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez venir ici aider les genoux à se rapprocher en appuyant légèrement derrière les genoux au niveau des poids puis laissez vos genoux hein, se fléchir complètement. Et là, descendez lentement les pieds au sol. Attention, le périnée, le ventre rentrez, puisque ici, cette descente ne peut se faire qu'avec l'aide des abdominaux pour ne pas impacter ici une cambrure trop importante. On va ici enchaîner avec un vrai pont, une montée complète hein, du jusqu'ici. Et puis, on essaiera de refaire notre petite sortie jambe ici, mais je n'abènerai pas. Peut-être ici dans la diagonale. Pour Aujourd'hui, ça va faire beaucoup, non Et on redescendra. On va le faire donc deux fois de chaque côté. C'est parti. Inspirez. Expiration. Périnée. Les lombaires dans le sol. On rétroverse le bassin. On quitte le sol. Les cinq lombaires. Et les douze... Dorsale. Vous n'êtes plus en appui que sur homoplate épaules. Rentrez bien le ventre. Essayez d'aligner le plus possible genoux, hanches, épaules. Allez, on essaye de repousser le sol avec un des pieds pour sortir l'autre. On essaye d'allonger cette jambe toujours avec une dynamique cheville. Soufflez bien. Et flexons genoux, poitrine, talons, fesses. Et tranquillement, déposer vos pieds. On reprend l'altitude si on a perdu un petit peu de hauteur. Et sur une nouvelle expire, je maintiens le bassin pour laisser la colonne vertébrale redescendre dans mon ordre ici, dorsal, lombaire et le sacrum en dernier. Une deuxième et dernière fois, pour étirer notre jambe, inspirez, expiration. Périmé ventre. Enroulez le bassin, gardez bien les deux genoux dans l'axe, étirez la nuque, éloignez les oreilles des épaules, appuyez sur l'autre jambe pour sortir l'autre et projetez bien. Soufflez bien. Flexion genoux, poitrine, mm -hmm. talons fesses, tranquillement redéposez le pied reprenez de la hauteur, rentrez toujours, le ventre très dynamique, et aidez peut-être le bassin, si vous le souhaitez, à rester un peu haut, alors que la colonne, comme un ruban, vient retrouver le sol. Bien, vous vous retournez maintenant vers la caméra, sur le côté, vous poussez le sol avec votre coude, Sortez l'autre jambe qui va vous faciliter le retour sur vos fesses. Ok, on enchaîne avec un petit peu de bras. Et ici, je vous propose de vous mettre en tailleur. Essayez de maintenir votre dos bien droit pendant tout l'exercice. On va donc travailler ici la fermeture des avant-bras l'un contre l'autre en essayant de respecter ici la verticalité des avant-bras. D'accord Et l'horizontalité des bras. Bon, ça fera. J'ouvre aussi, je referme en essayant de presser le plus possible les deux coudes l'un contre l'autre. Ne vous laissez pas ici aller vers le bas par facilité. Essayez de maintenir donc, ce fameux plan horizontal sous le bras. Allez, courage On essaie d'en faire 20 pour commencer. Essayez de vraiment maintenir un dos très dynamique. Je vais me mettre ceci pour que vous verrez. On y va Allez, on démarre Donc, tout de suite. Coude haut, serré. Courage. Et inspire sur un. Expire. Sur trois. Et inspire sur un. Et inspire sur un. Expire, expire toujours et expire encore. Inspirez et 2, 3, inspire et 1, expire, expire, expire, encore, encore, 1, 2, 3, gardez le rythme de la respiration, 4, 5, 6, allez courage, 7, encore 3, 8, 9, 10 et repos, relâchez. <rire> bien, allez, on enchaîne avec un peu d'étirement pour lâcher ici les bras. On allonge les côtés. Gardez un contact dynamique avec les doigts de la main qui vient trouver le sol. J'étire. Et je repousse l'air avec le bras. Et je de l'autre côté. Soufflez bien. Et reviens encore une fois. Pousse et de l'autre côté. Bien, encore une petite torsion ici avec la main qui vient trouver le genou. Prenez appui, ouvrez bien le buste, ouvrez les épaules sur le côté et le bras vers l'arrière. Et reviens. Restez ici, une petite descente abdominale. Repousse, repousse ici. Le ventre, repousse les talons. Et revenez. Et même chose de l'autre côté pour l'ouverture. Appuyez sur le genou. Grandissez-vous, ne lâchez rien dans le dos. Et revenez. Et à nouveau, abdos. Pérignée. Rentrez bien le ventre. Et revenez. Et une dernière fois ici, projette. Les orteils dans les mains. On essaie de garder la proximité côte cuisse tout en étirant le plus possible les épaules vers le bas, la tête très loin des épaules et on relâche. Bien, alors si vous avez à proximité un petit coussin, c'est pour euh, ceux et celles qui, qui souhaiteraient euh, protéger leurs genoux, vous pouvez euh, avoir donc un, un petit coussin pour vous être plus doux. <rire> Sinon, l'objectif ici est de venir se positionner en petit. Et commencez donc un petit dénage avec une sortie jambe, celle de votre choix. Et puis on essaie de la maintenir au moins dans le plan horizontal. Et tentons une sortie du bras opposé. Flexe si vous pouvez. Tant au niveau de la main au niveau du pied. Le ventre lui cherche la colonne vertébrale. Fermez vos yeux pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4 5 reposez votre main, ramenez le genou vers la poitrine, étirez le dos du chat qui s'étire, projeter le ventre vers la colonne, étirez le plus possible la tête vers l'avant, redéployer, repousser. 10 petits battements, c'est parti pour le fessier: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 au petit cercle. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. Deux tout petits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repos, talons, fesses. Les mains derrière, respirez, relâchez. Bien, de l'autre côté, reprenez une quadruple, genoux largeur de vos hanches, mains largeur de vos épaules, une belle dynamique d'eau très étirée. Sortez votre jambe dans le plan horizontal si possible. Sortez le bras opposé. Étirez la colonne vertébrale. Trouvez la plus grande distance entre sommet tête et talon. Cinq secondes. Perte de repère visuel. Fermez vos yeux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Déposez votre main. Ramenez le genou vers la poitrine. Étirez le dos. Redéployez votre jambe. Rentrez le ventre. 10. Maintenant, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. Rien le bouge au niveau du dos. 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S Échange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et repos. Et tire les fesses vers les talons. Et ramenez ici les couilles. Yeah. On enchaîne avec un petit gainage. Allez, sur coude. Donc, comme une peau, comme un départ pompe. On se d'avoir les bras tendus, on vient les déposer donc, sur les coudes ici, avec bien sûr jamais la tentation de lâcher le poids du bassin. On repousse bien le sol avec les deux avant-bras et on essaye de rester ici. Si vous ne tenez plus, il vaut mieux s'arrêter que de lâcher. D'accord, les reins. On y va, on essaie. Allez, je compte avec vous 20 secondes. Et puis, si vous ne pouvez plus, bien sûr, arrêtez avant. Courage. C'est parti. Et 1, 2, étirez la nuque. 3, 4, rentrez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Courage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repos, genoux, genoux, fesses, talons, les mains au sol, les coudes près des genoux, bravo! La petite table basse sous le sphinx avec les deux coudes qui touchent les deux genoux, les épaules restent comme ceci basses alors que la tête cherche à se projeter le plus loin des épaules, un dos très très plat, essayez de maintenir les fesses près des talons, ne laissez pas les fesses monter, ne basculez pas vers l'avant, essayez d'avoir un regard bien projeté vers le sol. Et on déroule en déposant les fesses sur les talons. Je repose. Ok. Alors, exercice à suivre, peut-être que là ça sera nécessaire d'avoir le petit coussin ou le petit tapis sous votre hanche. L'objectif ici est de déposer donc votre corps sur le côté. Essayez de déposer tant qu'à faire les hanches, la hanche sous le tapis. Vous allez étirer votre bras au sol. Donc ne cherchez pas à déposer la tête, au contraire, essayez de rester très dynamique au niveau du dos jusqu'au cervical. L'objectif dans un premier temps est de sortir les deux jambes du sol. On vient travailler donc ici un renforcement des obliques, hein, qui sont des muscles qui font partie du grand groupe des abdominaux. Obliques. Et on va venir ici, ouvrir, si je me mets comme ceci, vous verrez peut-être mieux, ouvrir les jambes avec un petit rebond lorsqu'on est en écart ici. Hop. Expire. Et repart. Et rebond. Croise, rebond. Allez, c'est ça, on y va. Et un. Et deux. Soyez dynamique, trois, au niveau de la taille. Et quatre, courage. Et cinq. Et six. Et sept, ça se fait au-dessus du sol. Hein, et huit, ok, repos. Donc là, un gros travail au niveau des lombaires, hein, des muscles situés derrière, en hein, bas du dos, ainsi que. Des obliques. Soufflez bien. On remonte avec l'aide ici de la jambe qui nous aspire. Et on se tourne pour exercer la même chose de l'autre côté. Installez votre hanche. Vous risquez vous d'avoir un petit peu mal sur un sol dur. On étire la colonne, le bras. Donc pas de tête abandonnée. On commence par serrer les deux jambes, les monter au-dessus du sol, mais pas trop haut. Donc là, vous commencez à travailler sur les muscles des jambes qui là. On ouvre une jambe derrière, une jambe devant. Croisé. Ok C'est bon pour vous. On est parti, je compte. 8, 1, 2, 3, 4, courage, 5, 6, 7. 8 et relâchez soufflez et on remonte par le pied qui se trouve au-dessus bien allez on enchaîne avec une sollicitation des muscles trapèzes, rhomboïdes, qui sont situés au niveau du dos ici je vous propose de vous positionner sur le ventre d'installer vos deux avant-bras dans l'axe du dos les coudes assez proches de la poitrine, le front déposé au sol, le front ou peut-être le bout du nez. On va serrer les deux jambes, serrer le ventre, donc ramener le nombril vers la colonne, serrer les fessiers, contracter le périnée sur l'expiration pour aller chercher une ouverture Attention, on ne cherche pas à aller trop haut, l'objectif est bien sûr de ne pas se faire mal au bas du dos. Donc, en fonction de la souplesse de chacun, on va trouver une ouverture plus ou moins importante. Mais surtout, cherchez à vous grandir pour ne pas venir pincer les disques situés au niveau des vertèbres lombaires. Et on reviendra ici à la fin de l'expiration, se positionner, on reste sur l'inspire. Allons-y ensemble, inspirez, expirez, repoussez de façon dynamique. Avec les paumes de main, et étirez la colonne vertébrale. Projetez les oreilles le plus loin possible des épaules. Chacun se positionne là où il pense qu'il est possible d'aller et pas plus qu'il ne faut. Poursuivez l'auto-grandissement dans la descente. Et Inspire, relâchez le périnée, relâchez les abdos et les fessiers. Et recontractez le tout. Inspirez. Inspirez, relâchez, fessiez bon, encore une dernière fois, inspiration relâchée. L'ombril vers la colonne vertébrale, périnée serré, contracté, fessiers pareil et tire la colonne vertébrale, je repousse avec les bras, inspirez dans l'immobilité, expiration. Bien, laissez maintenant ici les bras faire que le corps puisse se soulever au-dessus du sol. Et repousser les fesses vers l'arrière. Laissez cette fois-ci mes deux bras tendus. Et Étirez le plus possible votre dos en amenant les mains loin au sol. Et je déroule. Allez, je déroule doucement. Allez, pas de course un petit passage par jambes écartes. On est parti sur une des deux jambes fléchies, l'autre allongée. Veillez à bien garder les deux ischions au sol. Ne soyez pas tenté de soulever la fesse de la jambe tendue. Donc, pour éviter cela, n'hésitez pas à fermer vos jambes, voire à fléchir. L'autre également. On va aller toujours à maintenir le dos bien droit. On y va. On va commencer par aller chercher la main vers les orteils. On essaie d'étirer, de trouver une très belle diagonale dans le buste. Puis on laisse le bras monter. On va le chercher de regard. On essaie d'étirer, d'étirer en appuyant bien la fesse dans le sol. Ça doit vraiment procurer un étirement important jusque dans le bras. Et accentuons cet étirement bras par ici une position d'un flex. Et on revient. Grandissez vous-même sur le retour, cherchez vraiment. Toujours une taille très fine. Et je dépose la main un peu, ah, un peu plus loin que la fesse, hein, donc à une ou deux mains. Et je viens ainsi projeter le bras loin, puis refermer l'avant-bras vers vous pour déposer la main sur les poules. Rien ne bouge au niveau de la position du bassin. Remontez le bras avec une épaule qui reste basse. Regardez toujours bien sur le côté. Et revenez face en lâchant votre appui main. Revenez, les deux bras. Bien, allez, on enchaîne avec notre petit étirement qui nous amène sur un pied ici dans le sol et l'autre jambe très allongée. Je projette le bassin, léger, j'étire ici loin le bras. Soufflez bien. Restez sur demi-pointe, sur le pied, de la jambe fléchie, puis redéposez doucement fessier, l'autre et réouvrez. On repart avec une torsion vers la jambe tendue et on essaye de descendre un petit peu. Le dos s'arrondit, mais continue de s'étirer. Attrapez le pied avec la main du même côté. Projetez bien le coude de la, du bras. S'accroche ici au genou vers le sol pour bien descendre l'épaule et réouvrez sans reprendre trop de hauteur, mais veillez à bien étirer quand même ce côté et revenez toujours en cherchant à descendre le plus possible vos épaules. Bien, la même chose de l'autre côté. Bien, positionnez-vous sur vos deux ischions et en avec l'allongement de taille et orteil, N attrapez par la ouverture. Trouvez bien la diagonale dans le dos. Étire. Accentue l'étirement par un passage de main flex. Grandissez-vous, cherchez toujours ici la direction du plafond. Et revenez. Passage derrière. Du bout des doigts, repoussez le sol. Attention, gardez votre fesse ancrée. Ramenez votre avant-bras vers le corps. Attrapez l'omoplate, enveloppez-la. L'épaule, pardon, avec la main. Montez le coude, développez le bras. Regardez bien sur le côté. Étirez la taille, la nuque et revenez. On enchaîne avec le passage vers jambes tendue. Et on descend doucement, projetant d'abord le ventre, mais le ventre est rentré bien sûr, Donc, ici le buste progressivement se penche le plus possible face au sol, accrochez euh, le genou, descendez le coude le plus possible en le dans le sol, vraiment étirer le grand dorsal, les intercostaux, et passez côté. Grandissez-vous des deux côtés. Ne lâchez rien. Côté flexion. Et revenez. Puis, petit passage. Ici, pieds dans le sol. Gardez la jambe allongée. Et repoussez le sol sur demi-pointe. Projetez le bras dans le prolongement du dos. Et revenez doucement. Dépouser fesses. Bien, allez, on finit juste par une grande ouverture. Grande. Chacun fait ce qu'il Gardez le dos bien droit. Allez, on essaie de garder ce dos dynamique dans une petite diagonale. Puis lorsque vous sentez qu'il n'est plus possible de maintenir un dos plat, et eh bien, on poursuit quand même l'étirement avec une tête qui s'éloigne le plus possible du bassin. Des coudes, des bras qui s'abandonnent vers le sol. Une tête donc, qui vient le plus près possible du sol. Vérifiez l'orientation de vos genoux qui doivent rester bien dirigés vers le plafond. Puis réallonger la colonne vertébrale, lombaire, dorsale, cervicale, jusqu'à revenir dos plat. On enchaîne avec. Nos grands cercles, on vient d'abord étirer les deux bras d'un côté, passer buste, poitrine face au sol et laisser les bras s'étirer le plus loin possible devant. Poursuivez pour ramener les deux mains le plus près possible du talon, puis ouvrez sur le côté à nouveau les deux bras et revenez. Toujours le dos bien étiré. Même chose de l'autre côté. Par deux bras, puis face au sol, ne lâchez rien dans l'emprise du sol, ou des fesses dans le sol et loin les mains qui glissent ou qui marchent si vous n'êtes pas sur un sol glissant, marchez avec vos mains, parcourez ici, un espace jusqu'à l'autre talon. ouverture, grandissez tout de suite. Et revient. Bien. Allez, il est bientôt l'heure de la fin. Bon, je vous propose de remonter sur vos pieds pour faire un petit peu d'équilibre. Projetez bien vos deux genoux vers l'avant. Rentrez bien le ventre. Les fesses sur les talons les genoux qui voudraient aller vers le sol. Et hop. On dépose les deux mains, on dépose les deux talons, on essaye de porter la tête vers le sol. Passons par une petite session jambes tendues si vous le pouvez. Étirez les jambes jambier mollets, Puis fléchissez et déroulez. Bien, allez, courage. Pour terminer donc notre petite série d'équilibre. Ça va être assez rapide. On essaye de bien rester dynamique hein, au niveau du centre du corps. Le regard joue un rôle important. Dans un premier temps, essayez de le projeter loin. Allez, on y va. Genoux et mains ensemble du même côté. Remontez le genou le plus possible près de la poitrine. Ouvrez votre bras opposé. Ouvrez également le genou sur le côté. Essayez de lâcher ce genou. Essayez de garder le genou en suspension. Puis laissez passer cette jambe derrière. Doucement développer. Je vais positionner le profil. Vous ne bougez pas. Essayez d'amener le buste et la jambe dans le plan horizontal. Allez, tentons l'impossible. Ouverture du buste sur le côté. Regardez le plus loin possible. Devant vous. Un petit sourire à la caméra. Et revenez faces. Déposez lentement le bout de vos doigts dans le sol. Poursuivez l'étirement du dos. Poursuivez la montée de la jambe. Puis fléchissez. Et déroulez. Ramenez bien le ventre vers la colonne. Et lâchez bien vos épaules jusqu'au bout, vous n'avez plus qu'à redresser la tête. Allez, courage, la même chose de l'autre côté. Repositionnez-vous bien sur de vos deux appuis. Rentrez le ventre. Et l'autre genou, l'autre main. Projetez genou, poitrine. Ouverture genou. Grandissez-vous. Lâchez, gardez si possible, même hauteur. Passage de la jambe. Je me tourne pour que vous puissiez mieux voir ici. Flexion de la jambe de terre dans un premier temps. Alignez tout. Et puis, tentez jambe tendue, Et puis, si vous le sentez, une ouverture côté. Yo, yo, yo. Ça trempe, ça tremble. Et reviens. Et les mains descendent, la jambe monte, le bout des doigts se pose. On poursuit la montée jambe et la descente du buste, étirez la nuque. Et Et déposez votre pied, largeur des hanches. On entame le déroulé du dos avec un abandon complet des bras, des épaules, rentrez bien le ventre. Allez, aujourd'hui, on finit, non pas par les rebonds, de mais des grandes inspirations comme au début et relâchez. On le fait quatre fois. N'hésitez pas à projeter vraiment le sternum, le plexus solaire vers le plafond. Allez, on y va ensemble. C'est parti. Grande inspiration, ouvrez les bras. montez les Et redescend. Montez sur demi pointe lorsque les bras descendent, rejetez, notamment le plus loin possible du plancher et contractez bien le ventre. Encore une fois. Et montez sur demi pointe, portez le regard le plus loin possible dans un plan horizontal. Repose. Allez encore deux fois. Laissez bien vos épaules, une taille très fine, une nuque très, haut, très longue, très haute, très haut, sur demi-pointe, reposez. Allez, la toute dernière, inspire. Nous terminerons ce cours sur ce dernier équilibre sur demi-point. Je vous souhaite une bonne journée. Et au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Au revoir.